attaquer cet après-midi avec un sujet sur la qualité web. On est très content de pouvoir vous proposer ce sujet pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à le sujet en lui-même qui est très important, on pense, pour notre écosystème et aussi parce que ça nous donne le plaisir d'accueillir pour la première fois Elie à euh, un événement à FUP, on est très heureux de ça. Euh, ce qui, tout le travail qu'il fait autour de ce sujet-là, avec UpQuest, Check Quality List et autres, les, les, euh, la qualité web, les livres qu'ils ont publiés sont géniaux. N'hésitez pas à aller les consulter. Beaucoup de ressources, tout est disponible en ligne, en français, en anglais, à l'international. Donc, euh, c'est vraiment top, n'hésitez pas. Et aussi d'accueillir Martin, qui se cache derrière moi, qui est, comme il vous l'a dit, un ancien trésorier de la FUP, un membre encore très actif aussi. Et donc, voilà, pour cette double raison, on est très, très heureux de les accueillir. Et je leur laisse la place maintenant, Martin Elie. Alors, il y a quelque temps, je me suis demandé si la qualité Front, elle incombait qu'aux développeurs Front. Dans mon travail de tous les jours, euh, voilà, souvent on laisse l'utilisateur gérer par le front. Et nous, les back, des fois, on ne fait que des API. Je me suis posé la question finalement, est-ce que moi j'avais pas de l'impact sur l'utilisateur et est-ce que je ne pouvais pas améliorer son expérience Et euh, je me suis rendu compte que oui, certainement, j'avais ma part de responsabilité. Alors donc, euh, je suis Martin Supio, je suis CTO chez Winity, on est éditeur logiciel. Euh, J'aime bien travailler chez un éditeur logiciel parce que justement, l'utilisateur est au centre, j'ai les retours directement. Je ne suis pas juste en prestat pour un client et je ne sais pas ce que l'utilisateur y fait. Ça, ça m'intéresse bien. Euh, j'ai fait mon premier site web il y a bien longtemps, euh, mon premier forum PHP en 2006. Et du coup, euh, euh, j'ai pas mal contribué à l'antenne AFUP la Nantes euh, en, tant euh, enfin, en tant que trésorier de l'AFUP et certifié OpQuest. Ça m'a permis de rencontrer Ellie oui, parce que c'est toi qui passes les slides. Hein. Oui, Ça m'a permis de rencontrer Ellie. Euh... Parce que euh... pour parler d'utilisateur et de ressenti utilisateur, il fallait, il fallait Ellie. Euh, merci. Euh, oui, donc euh, effectivement, c'est un peu à, à l'initiative de Martin qu'on a, qu a parlé de faire cette conférence. Donc je suis Ellie Slohim, je suis président et fondateur de la société OpQuest. Euh, C'est une entreprise à mission. On travaille sur la qualité des sites web et la qualité des services en ligne depuis à peu près une vingtaine d'années. Moi, je viens de l'assurance qualité. Je suis chimiste. Euh, quand le web est arrivé, j'ai commencé par PHP. Euh, il y a très, très longtemps, très longtemps. Il a fait du PHP avant moi. Euh, voilà, aux alentours de 2000. Euh, puis à un moment, on m'a dit d'arrêter de coder en PHP et d'arrêter de coder globalement parce que c'était pas, pas mon... Mon, mon talent. Euh, donc voilà, donc je travaille sur l'assurance qualité, je viens de l'industrie, euh, je suis consultant et formateur, je suis auteur, là je vous ai mis une couverture, euh, de la couverture d'un bouquin qui va, la troisième édition du bouquin qui va sortir là en, en fin décembre. Euh, j'ai fait beaucoup de conférences et j'ai aussi préfacé quelques livres sur CSS, sur l'intégration web, sur l'éco-conception, sur l'ergonomie, sur la production de contenu avec une approche euh, très transversale où, en fait, je suis euh, expert de aucun de ces sujets-là. Je me positionne, et on va en parler aujourd'hui pas mal, comme un médecin généraliste, enfin, sans faire de la médecine, hein, mais comme un médecin généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de toucher à tout, mais qui n'est pas expert. Voilà, je ne suis pas cardiologue, je ne suis pas radiologue, je ne suis pas rhumatologue, juste euh, médecin généraliste, et mon métier, c'est ça, c'est de travailler sur la qualité euh, côté utilisateur. Alors, comment ça se passe au quotidien, ton boulot Ouais, alors on va commencer. Euh, effectivement, au quotidien, il m'arrive des trucs, donc je vous souhaite la bienvenue sur mon laptop. Euh, le, le, le point de départ, c'est je, je me suis amusé la semaine dernière à, à taper « attestation euh, » et faire une recherche euh, sur euh, ma bécane. Et là, vous voyez, « attestation », en fait, euh, j'en trouve plein, plein, plein, plein, plein. Pareil pour les factures. Si je tape « facture euh, », j'en trouve plein. Euh, voilà, je sais pas ce que c'est exactement. Alors, euh, vous voyez, sur la deuxième colonne, on arrive à, à localiser la date. On sait pas qui a émis cette facture. Euh, et et c'est un vrai euh, cas d'usage, hein, parce que c'est, euh, par exemple, pour tous ceux qui sont freelance, ou tous ceux qui veulent faire un point sur leur facture annuelle, c'est le moment où euh, vous devez envoyer vos factures à votre comptable. Il euh, y a Gandhi, on arrive à voir euh, Gandhi, ils envoient des trucs, puis après, il y a le fameux Invoice 1, Invoice 2, info, Invoice 28, euh, attestation 62, euh, voilà. Ça vous arrive ou pas Non <rire> Si, un peu. <rire> OK. Donc, euh, ça c'est... Euh, voilà, alors... On va appeler ce slide « Les aventures de Martin et Amélie euh, ». Amélie, le site. Euh, voilà Qu ce qui t'est arrivé à toi eh ben, Forcément, comme toi, il m'arrive les mêmes aventures. J'ai voulu partir en vacances cet été. J'ai voulu télécharger mon attestation, celle de ma fille, celle de ma femme. Et ben, là, j'avais des fichiers attestation-droit.pdf, attestation-droit.pdf2. Enfin, résultat, j'étais bien embêté. Je ne savais pas ce que je devais imprimer. Du coup, je me suis dit « Tiens, euh, je vais finalement utiliser l'imprimante de pdf euh, directement et je vais imprimer la popine alors j'ai imprimé la popine et là du coup j'ai eu beaucoup plus d'informations parce que j'avais mon numéro de sécu mon nom mon prénom la date à laquelle j'allais imprimer euh, j'avais euh, même les millisecondes c'était très très utile euh, et j'avais également euh, j'ai également découvert que c'était fait avec du java avec des servlettes j'étais super content j'avais plein d'infos bon non, mais c'est mieux que test ceci dit, voilà. Ce n'était pas, pas parfait. Ben, cela dit, euh, si votre grand-mère a ça, elle pense qu'elle a un virus. <rire> Il y a de grandes chances. Alors du coup, je suis retourné, quand on a préparé la conférence, je suis retourné sur Amélie pour re-télécharger et, euh, et puis vous faire un bel exemple. Et quand j'y suis retourné, ben, ils avaient changé. Ça s'appelle maintenant « martinpdf j'avais utilisé le petit, euh, le petit truc euh, « Je donne mon avis », ils ont dû le suivre. Et au final, eh ben, je me suis retrouvé avec un fichier euh, qui a un nom qui me suffit à moi. Euh, J'ai mon nom, mon prénom, euh, j'arrive à ne pas les confondre sur mon PC. Enfin, il, manque pas mal. il manque peut-être une date ou hein, une version. Hein. Ça, peut, ça pourrait être intéressant. <rire> ça se discute. Alors, Élie qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ouais, On vous donne quelques exemples hein, de trucs euh, de la vraie vie. Ça, est... Mon épouse est, est intermittente du spectacle et elle a créé sa compagnie à il y a un an ou deux, et elle devait remplir un dossier sur le site d'un département que je ne veux pas citer, qui est la Gironde. Euh, et, et en fait, elle m'appelle, elle me dit... Euh, attends, j'ai un truc rigolo, là. Une erreur, le tiers passé ne possède pas la catégorie conforme au formulaire. Voilà. Est-ce est que le développeur qui a écrit ce message est dans la salle <rire> Oui. Bon, vrai, on ne veut pas dire du mal, hein la boulette. Euh, donc, euh, voilà. Alors, ça, c'est des trucs... Bon, c'est un cas un peu exagéré. Je dis « Bouge pas, je change rien !» Je vais prendre la photo tout de suite du truc. Euh, voilà, c'est un exemple. On va en parler, il y en a d'autres, hein, comme ça. Euh, Alors, le, pas, le problème un peu de, de, de ces messages, euh, c'est que euh, s'ils sont trop techniques, l'utilisateur ne comprend pas. Si vous lui dites euh, « Votre mot de passe ne respecte pas la regex, bon, l'utilisateur, il est perdu. Euh, si c'est trop métier, comme dans ce cas-là, ça ne marche pas. Là, on imagine aisément que le message, il a été écrit euh, par un product owner, par un client. Et si c'était une application interne, un back-office interne, j'imagine que euh, les, clients, enfin, les utilisateurs seraient très contents d'avoir ce message-là. Ce serait dans leur langage métier, ça leur parlerait parfaitement. Mais l'utilisateur final, il ne peut pas. Si c'est dans une autre langue, c'est pareil. On, on oublie de faire une traduction et c'est le drame. Un dernier exemple euh, très récent c'est arrivé ce matin presque du live. On a Gilles. Euh, agile bah, euh, il veut rentrer à Nantes ce soir. Euh, il a pris son train. Il a réservé son billet à l'avance. Euh, il, il a un train qui s'arrête à Ancenis. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, quand il regarde son application, vous voyez, c'est mon voyage à Ancenis. Hein. Ce n'est pas une réservation qu'il veut faire. C'est un truc qu'il a déjà payé, réservé. Et ça lui dit « trajet non faisable ». Alors, bah, Gilles, débrouille-toi, en... gagne la trottinette et puis rentre en trottinette. <rire> euh, ce, sera, ce sera pas mal. Euh, là, il n'a même pas l'info, hein, il, il s'est renseigné après, il n'a même pas l'info que son train il est décalé d'une heure. Alors, non seulement il ne s'arrête pas à sa gare, mais en plus, il perd une heure plus tard. Bon, là, clairement, euh, ils n'ont pas pensé à l'utilisateur. Et pourtant, bah, l'utilisateur, s'il rate son train, euh, il, est, il est quand même très embêté. Là, il va falloir euh, revoir ça. Bon, alors, on va, on va t'empérer un peu, parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement, quand on est dans un cas comme ça, pardon si tu peux revenir en arrière. Trajet non faisable, en gros, c'est euh, on annonce euh, des grèves là en dernier moment, euh, machin. Je suppose qu'il y a un dev qui s'est dit bon, euh, euh, au secours, euh, je vais mettre ça, je ne sais pas. Donc il faut avoir un peu d'empathie aussi parce que ça ne doit pas être facile tous les jours quand on apprend au dernier moment que, euh, en fait, non, on ce c'est fermé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Oui, alors, euh, un truc. Euh pour rire un peu jaune, euh, je suppose que vous connaissez cette fenêtre, vous l'avez déjà vue. Euh, c'est quand même un cas assez fréquent, c'est une histoire de certificat de sécurité. Euh, alors nous, on gère à peu près hein, « accepter le risque » parce qu'on sait ce que ça veut dire, « accepter le risque et poursuivre » dans certains cas. voilà. Il euh, y a tout un tas d'utilisateurs, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien le numérique, il euh, y a beaucoup de gens qui ne se débrouillent pas très bien, il y a des gens qui sont un peu euh, frileux, j'imagine à peine ce qui leur arrive. Bon, heureusement ça arrive pas trop souvent, hein, Martin Non, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, enfin. Euh... Et ça arrive pas euh... enfin ça arrive qu'à des petites boîtes, hein. ça n'arriverait pas à Facebook ou autre. Non, hein. c'est pas le style, non. Non, euh, le problèmes de DNS très bien ça n'arrive que... pas, c'est que oui, aux petites. Voilà, tu m'as piqué, se... ma... piqué ma blague, c'était ouais, une blague ouais. ça. Ouais, bah ouais, ça, mais, ça mais ça se fait pas à force de l'entendre. <rire> Alors, au bout du compte, effectivement, ces cas-là, on en a beaucoup, euh, que ce soit des problèmes de, euh, de DNS, des problèmes de nom de domaine, des problèmes de certificat. Euh, le problème, c'est que c'est souvent géré un peu comme on peut. Euh, qui a vraiment une liste avec des rappels pour se dire « Tiens, je dois renouveler ça à telle date » ou « Qui l'a automatisé euh, ?» bah, Souvent, on se rend compte quand ça casse. Et quand ça casse, euh, ben, il va falloir le réparer. Ça va prendre une demi-heure, une heure... Et pendant ce temps-là, ben, vos Bonjour. utilisateurs, ils n'ont plus accès au site. Votre client, il euh, ne vend plus. Euh, et du coup, il euh, y a un énorme impact côté utilisateur. Euh, si ça arrive sur le site SNCF, au moment où vous devez prendre votre train, potentiellement, vous êtes perdu. Alors, Elie, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Oui, alors, ce qu'on qu voit jusqu'à présent, c'est qu'en fait, il y a des erreurs. Je suppose que ce qu'on vous a montré, vous l'avez déjà vu, euh, à la fois euh, en tant que professionnel qui travaillait... Euh, au quotidien, dans, dans, les, dans les services euh, directement ou associés aux technologies web. Euh, vous l'avez aussi vécu en tant qu'utilisateur, c'est des choses lorsque vous faites de la commande en ligne. Et la question euh, qu'on a, ça fait quand même 20-30 ans qu'on fait du web, est-ce qu'on a euh, des erreurs classiques qu'on retrouve tout le temps Là, On vous a parlé de ces histoires de messages d'erreur. on vous a parlé de ces histoires de nommage de fichiers, euh, de, de ces questions de certificats de sécurité est-ce qu'il n'y a pas des erreurs qu'on retrouve un peu tout le temps et qui fait que finalement, bah, c'est un peu l'histoire sans fin. C'est pour ça qu'on vous a mis une marmotte, là. Euh, voilà, c'est la question qui est posée. Et, et souvent, quand on se dit, si on essayait de répertorier ces erreurs classiques qui reviennent tout le temps, on nous dit des choses comme ce que va vous dire Martin maintenant. Bah, oui, non, mais le web, ça change sans arrêt. Enfin, le web, c'est tout neuf. Ça vient de démarrer. Ça change de techno tout le temps. Il y a des nouveaux frameworks toutes les semaines. Il n'y a pas de, ré... de règles immuables. Enfin, le, le web, euh, vous voyez bien que ça change tout le temps. On se remet tout le temps en question, on se remet tout le temps euh, en cause. Euh, ça bouge tout le temps, donc euh, c'est bon, quoi. On ne va pas non plus... Euh, voilà, enfin, je ne sais pas, je fais quoi. Mmh. Mais alors, nous, c'est quelque chose, c'est un message qu'on nous a donné extrêmement souvent. Et c'est un message, ce que vient de dire Martin, c'est quelque chose qu'on nous dit très souvent. Et euh, on, on s'est dit, euh, on a commencé aux alentours de 2004, à se dire, finalement, euh, ça serait intéressant de lister des règles euh, qui ne bougent pas ou peu, donc on en arrive, on a fait quatre versions de ces règles, qui sont de, de, donc il y a 240 règles dans la dernière version. Euh, on en est à la quatrième version, 2004, 2010, 2015, 2020. Euh, pour vous dire que ça ne bouge pas tant que ça, je pense qu'on doit avoir quelque chose comme 80 des règles qui étaient déjà valables en 2004. Elles n'étaient pas dans notre répertoire de règles, mais elles étaient déjà valables. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui ne bougent vraiment pas. Euh, la spécificité, c'est que c'est élaboré avec la communauté euh, dans des ateliers publics euh, et que c'est sous licence ouverte, c'est-à-dire que c'est du Creative Commons by Share Alike, c'est-à-dire que là, vous pouvez aller au lien qui est en bas. Vous pouvez euh, télécharger tout ça en français, en anglais, maintenant en espagnol aussi. Euh, et euh, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a des trucs qui ne bougent pas tant que ça, comme dans d'autres no domaines industriels euh, qui, qui sont passés par ces phases d'industrialisation progressive. Alors oui, juste un petit détail, pardon, excuse-moi Martin. Euh, les 240 règles, quand on regarde, a priori, on est surtout en train de parler de règles front, parce que euh, pour qualifier ces règles, là on vous en propose 240, mais on en a évacué plus d'un millier, qu'on a mis de côté. Pourquoi Parce que pas de valeur ajoutée, directe, prouvable pour l'utilisateur final, pas, de, pas réaliste, euh, pas valable au niveau euh, international, des valeurs numériques qui sont hyper discutables. Donc on ne vous donne pas des règles sur tout. Euh, mais euh, évidemment, ces règles, elles ont un impact sur l'utilisateur. Donc la logique, effectivement, c'est de se poser la question du front. Mais on va voir qu'il n'y a pas que le front. En tout cas, au moins au niveau process. Alors moi, ce, ce référentiel, je le connais de, depuis bien longtemps, depuis la première version. J'ai participé à l'élaboration de règles. On a eu des discussions super intéressantes, parce que ce n'est pas simple de, de donner une règle comme ça, qui va être évidente tout le temps. Euh, et puis, euh, je me suis rendu compte que, récemment, euh, que, euh, finalement, euh, le bac avait un impact sur ces règles-là, et que, finalement, euh, j'avais moyen de vous partager ça. Alors, on a classé ça en sept familles. Au hasard, C'est un hasard. Enfin, on en aurait trouvé huit, on aurait éliminé une pour avoir une, une jolie illustration. Mais, euh, on a quand même globalement cette grande famille qu'on va vous présenter maintenant pour vous montrer en quoi le bac, il a un impact sur le ressenti utilisateur. Alors Élie, la ouais. règle 145. Ouais, on vous propose un petit voyage avec à chaque fois des exemples de règles. Alors, euh, on va vous montrer des règles d'assurance qualité. Le premier truc, où je ne enfin, voudrais vraiment pas que vous compreniez au hasard, on n'est pas en train de vous dire de les appliquer n'importe comment, on n'est pas en train de vous dire respecter toutes les règles. On n'est pas en train de vous dire euh, « Voilà, c'est la règle numéro 28, elle est immuable, elle n'est pas discutable, elle est machin ». Voilà. Ne le prenez pas comme un truc qui, qui est euh, d'un bloc. C'est juste des outils pour réfléchir, des outils pour, on en reparlera, pour déclencher de l'empathie pour les utilisateurs finaux. Alors là, on a une règle qui dit euh, « le, le nommage des fichiers internes, pourquoi internes Parce qu'on on maîtrise que les internes, hein, les externes, c'est plus compliqué à maîtriser. Le nommage des fichiers internes proposés en, ta, en téléchargement permet d'en identifier le contenu et la provenance. » On a discuté chaque mot. Hein. Alors pourquoi, effectivement, c'est bien beau de le dire, mais effectivement, ça doit être vérifiable, et puis surtout, on doit pouvoir, effectivement, pour l'utilisateur final, améliorer l'identification des fichiers internes, et puis éviter les confusions lorsque les utilisateurs vont reprendre ça sur leur poste quelques mois plus tard. On va, on va reprendre cette règle un peu plus tard, on en reparlera, parce qu'elle est intéressante en termes de process. Qui choisit le nom, etc. On va y revenir un peu plus tard. Alors, des règles, on en a d'autres. On a la 78, par exemple. Cette règle, elle dit « En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les raisons du rejet sont indiquées à l'utilisateur. » L'idée, c'est d'aider l'internaute à comprendre ce qu'on attend de lui. Si je lui dis « Votre formulaire n'est pas bon », c'est un une première chose, je peux lui dire ça en en-tête, mais derrière... L'un des champs, des champs ouais. ne convient pas. Ça vous est arrivé, ça, je pense. Il y a un truc qui cloche. Débrouille-toi, corrige. Bon, non, il va falloir lui indiquer quels champs ont un problème et avoir un message explicite pour lui trouver directement la bonne solution pour qu'il puisse tout de suite répondre à l'erreur et tout de suite comprendre ce qu'on attend de lui. Ça devait peut-être pas être assez clair dès le début, donc là, on, rattrape le, on corrige le tir. Si vous réussissez pas à faire ça, vous avez perdu votre utilisateur. Il validera peut-être pas son formulaire, il abandonnera et, et il est perdu. Il y a des cas intéressants aussi là-dessus, c'est qu'on a tendance à s'imaginer, nous, un utilisateur moyen. Et souvent, d'ailleurs, celui, l'utilisateur moyen, c'est nous, hein, c'est-à-dire un desktop, euh, souris-clavier, euh, éventuellement des haut-parleurs. Mais là, en fait, on a des gens qui, potentiellement, sont en train de remplir un formulaire avec un lecteur d'écran, donc en vocalisant les champs, en ayant fait des saisies, tout en audio. Et effectivement, là, au moment de l'envoi, peut-être plus qu'une personne qui a le support visuel ou pas, je ne sais pas, en tout cas, il y a des chances quand même non négligeables qu'il puisse y avoir une erreur. Et là, il va falloir que l'erreur soit restituée. Sinon, grosso modo, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites carrément de la discrimination à l'entrée du formulaire. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne le voyez pas. Donc effectivement, cette règle-là, elle va devoir être appliquée non seulement euh, effectivement, en pensant à un utilisateur moyen, mais en pensant à, à la diversité des gens qui sont en face, de l'autre côté de l'écran. Voilà, globalement, il faut savoir que vous allez perdre entre 10 et 20% de vos utilisateurs... Euh de tout, toutes ces personnes qui, auront un, qui auraient un problème d'accessibilité, potentiellement, vous allez perdre énormément d'utilisateurs. Alors la gestion des mails, euh, Eli, c'est un gros problème aussi, ça Oui, effectivement, euh, on a des interactions directes avec les sites, hein, quand vous êtes en train de faire une commande en ligne, ou vous êtes en train de faire une, une démarche, mais en fait, ça ne se passe pas que sur l'interaction lorsque vous êtes en train de, de regarder l'écran. Ça se passe aussi, par exemple, lorsque vous avez rempli un formulaire de contact, vous avez saisi des données, vous avez dit, euh, je ne comprends pas, j'ai fait ma commande euh, de mon, ce super ordinateur euh, il y a euh, un mois, je ne l'ai toujours pas reçu, euh, c'est pas normal, vous envoyez ça. A priori, on vous dit euh, le formulaire est bien parti. Ok, super. Euh, et un mois après, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Des choses qui peuvent vous arriver, hein. En, u, u, u, récit utilisateur. C'est du vécu oh Oui, bah, plein de fois. Et, et en fait, euh, au bout d'un mois, vous aurez peut-être oublié, vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai appelé. Euh, euh, Est-ce que je leur ai écrit que, je, je pense que j'ai eu plein d'autres trucs à faire. Peut-être que je ne l'aurais pas écrit. Là, vous retournez dans votre boîte et en fait, les gens en face ont pris soin non seulement de, eux de récupérer le mail, mais aussi de vous envoyer un témoin de ce que vous avez fait. Donc là, vous avez non seulement la traçabilité, puis si vous discutez avec un SAV, par exemple, vous allez pouvoir dire « je vous ai envoyé un mail le temps. D'ailleurs, j'ai un mail de vous avec la preuve. Donc voilà une règle toute bête où on se rend pas bien compte et on va informer les utilisateurs de la prise en compte de leur demande. Donc ça a marché. On n'a pas juste affiché « coucou, bon ». Euh, et surtout, on va leur donner une confirmation et de la traçabilité. Et c'est super important pour les utilisateurs. Imaginez, pour tout ce qui est des marches en ligne, l'importance d'une règle comme ça. Alors sur les emails, moi, il y a une règle que j'aime bien, qui va vous parler aussi beaucoup. Euh, le numéro 23, elle dit « Le site accepte les alias emails contenant le signe « plus ». Ça peut paraître basique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites où on va nous refuser... L'utilisation du site du signe plus. Il y en a euh... qui utilisent ça là Ouais, voilà. Bah, quand on, quand ah, on veut tester une interface et qu'on a besoin de créer plein de comptes, c'est génial. Euh, le problème, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si j'arrive sur un site euh, qui me l'accepte euh, pour ma connexion, enfin pour mon inscription, et puis ensuite quand je vais sur le formulaire de connexion, ça me dit euh, non, vous n'avez pas le droit. Allez, on n'a pas mis la même regex sur tous les formulaires, et là on refuse. Alors je ne peux pas me connecter. Bon. « C'est pas grave, je vais envoyer un mail à l'administrateur du site, je vais sur le formulaire de contact et « Ah non, votre email n'est pas valide. »« Bon, je ne peux pas les contacter. Ben »« Voilà, vous m'avez perdu. » C'est un petit peu dommage, c'est quand même pas très compliqué. Les emails en général, regardez la RFC, arrêtez de mettre des regex sur les emails. Envoyez un mail pour valider l'adresse email et ça suffira. Les gens en général, ils connaissent leur email, ils ne se trompent pas trop. Arrêtez de refuser les... Les plus ou autre chose. Ouais, on va parler d'un autre thème. Euh, cet été, là, c'est la copie d'un copie d'écran d'un article de Mediapart. Euh, Covid-19, une fuite massive de résultats de tests antigéniques. 700 000, euh, 700 000 tests et résultats de tests et données personnelles, nom, prénom, etc. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais bon, ça peut être rigolo. Ça peut donner lieu à pas mal d'usages d'ingénierie sociale un peu dangereux. Euh, et en fait, on peut se dire là, euh, attention, encore une faille de sécurité avec des gens dans une cave euh, ultra compétents en sécurité qui ont passé plusieurs semaines à quel site, euh, qui ont réussi quand même, mais ça a été super dur. Sur leur écran, on voit des trucs euh, de genre du HTML, des trucs super. Euh. <rires> Chaud quoi. Euh, et en fait, non, euh, non, non, euh, c'est juste euh, la règle d'après là qu'on va citer. Euh, Vas-y, Martin. Alors, la règle 204. Le serveur n'envoie pas la liste des fichiers des répertoires n'ayant pas de page d'index. Pour tous ceux qui faisaient du web déjà il y a 20 ans, vous le faisiez déjà ah Oui, quand on parlait de règles immuables, finalement, euh, voilà, c'est des, si si des choses qui ne changent pas. J'y ai, ai pensé ou quoi <rire> Peut-être des gens qui se disent est-ce que j'y vais Oui, bah oui, oui. Il, y a, il y a certainement des gens qui n'y ont pas pensé. Peut-être Pascal Martin. Moi, j'ai vu quelqu'un sortir d'une. <rire> J'ai vu, vu, vu quelqu'un sortir d'une formation que je donnais quand on l'a vu qui est passé un coup de fil à son, à son admin6. C'était un grand, une grande agence euh, euh, qui s'occupe de l'emploi, euh, d'une catégorie de personnes, et ils sont sortis à fond les gamelles pour dire « attention, on a tous les docs internes de la boîte qui sont exposés dans un fichier », juste en remontant les répertoires. Alors, cette règle-là, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit on va améliorer la sécurité, on va limiter les risques d'intrusion euh... ». Ce qui est important, c'est euh, à un moment de se dire, euh, comment est-ce que je vais y penser Parce que peut-être que vous y avez pensé à un moment, et puis après, vous avez changé la con, vous avez mis à jour le serveur, et finalement, euh, bah, cette confla a sauté, et euh, bah, là, c'est devenu accessible. Donc finalement, il va falloir euh, non seulement y penser, mais y penser dans le temps, et s'assurer que tout le temps, euh, ça tienne la route. Euh, on parle de sécurité, là, on parle quand même, de, dans le cas de, de l'article de Mediapart, on parle de données de santé, euh, on ne parle pas... Euh, les consommateurs de rhubarbe, euh, voilà. C'est vraiment euh, une liste de, euh, de personnes euh, qui, euh, qui ont leurs données personnelles. On ne peut pas se permettre de les avoir euh, disponibles comme ça en ligne. Ça ne se fait pas. Alors, un autre sujet qui vous parle aussi certainement, l'éco-conception. C'est de plus en plus à la mode, les clients nous le demandent. Le serveur transmet des contenus compressés aux clients qui les acceptent. C'est aussi la base. Ça, ça va vous permettre de, de, de limiter, en fait, et de ne pas dépasser vos quotas de bande passante. Ça va vous permettre d'améliorer le rendu de la page. Si votre utilisateur, sa page charge en 3 secondes et qu'il est parti, c'est perdu. Le problème, c'est quand vous testez votre page, est-ce que vous vous rendez compte que c'est activé ou pas Des fois, vous testez, vous avez une super connexion, la page s'affiche rapidement, vous n'avez même pas fait gaffe que c'était compressé ou pas. Donc encore une fois, il va falloir faire attention euh, et arriver à, arriver à penser à, à ces règles-là dans le temps et arriver à les appliquer euh, de, manière, euh, de manière sûre. Ouais. Alors, en fait, euh, dans 99% des cas, c'est fait. Hein, ça se teste côté euh, utilisateur, ça ne pose pas de problème. Mais quelquefois, on va se rendre compte que sur un serveur, ça a été oublié, ou ça s'est dégradé, ou n'importe quoi. Euh, il peut y avoir plein de raisons, hein, et c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent. Ce n'est pas spécifique... Euh, à notre industrie, hein. c'est des trucs qui se passent dans toutes les industries, euh, dans tous les phénomènes d'industrialisation. On a des choses qui se dégradent. Euh, L'un des enjeux de l'assurance qualité industrielle, c'est pas de faire des produits de qualité euh, euh, top toujours, c'est simplement de maintenir des processus sous contrôle. Donc, euh, on n'est pas en train de vous dire faites euh, des trucs et respectez tout, soyez bon. On va encore en reparler, mais je voudrais vraiment insister là-dessus. En train de dire, voilà, il y a des processus qui méritent d'être mis sous contrôle, sur des règles, quelquefois, assez simples. Alors, une autre règle On n'a pas raté une, là Non, non, non, je, en fait, je, je suis allé trop vite et je suis revenu en arrière. D'accord, ok. Euh, attends, là, du coup, oui, c'est ça. Oui, attends. non. Non, ça. Oui, non. Voilà. Oui. Ah, c'était la bonne, je suis perdu. Allez, vas-y. Oui. Alors, on a, on a choisi une règle spécifique en accessibilité. Hein. Je pense que vous, dans, dans le prolongement de la, de la conférence que vous avez vue hier euh, par Anne-Laure et Amélie, euh, la question de l'accessibilité est très importante et vous avez un vrai impact euh, en tant que dev back, dev front, développeur en général, sur l'accessibilité parce qu'à chaque fois que vous allez produire, euh, que votre code va donner du HTML, euh, un fichier manipulé par l'utilisateur, euh, du JS, du contenu, euh, des messages d'erreur, euh, des contenus de boutons, etc. Vous avez potentiellement une structure de titre, des, des éléments HTML. Vous avez potentiellement un impact sur l'accessibilité du site ou de l'interface finale sur euh, de l'accessibilité des contenus aux personnes handicapées. Et c'est quelque chose de très important. On a pris cet exemple là. Le texte des documents PDF est sélectionnable parce que des fois, vous allez vous générer des fichiers. Euh, voilà, et en fait, le fait que le texte des documents soit sélectionnable, c'est évidemment quelque chose qui va permettre de vocaliser euh, le contenu d'un PDF, mais ça va aussi permettre de le référencer, le faire référencer, faire référencer le contenu dans les moteurs de recherche. Ça va permettre de faire des recherches dans le document, ça va permettre de faire des copier-coller, ça va permettre de faire de la traduction automatique. En réalité, en fait, il peut se passer plein de choses chez l'utilisateur final, et ce que vous faites... Euh, peut avoir un impact direct. Voilà, clairement, la génération de PDF, ce n'est pas le DEF-compte qui va la faire. Donc on a un impact direct. Allez, encore une petite règle. Euh, les processus complexes sont accompagnés de la liste de leurs étapes. Euh, moi, tout de suite, je pense euh, au formulaire de login, euh, de connexion avec du SSO, où on va me rediriger sur un site tiers. Euh, je pense au système de paiement, où on va me rediriger euh, sur le site de la banque. Euh, dans ces cas-là, il va falloir essayer d'aider un peu l'utilisateur pour ne pas le perdre. L'utilisateur, euh, il ne sait pas si on va lui demander un SMS de confirmation, si on va lui demander euh, s'il va avoir deux pages, trois pages, euh, comment il va être redirigé. Il n'a pas trop d'infos et ça, l'utilisateur, il peut être perdu. Euh, quand vous mettez en place ce genre de choses, euh, c'est intéressant de dialoguer avec les defronts pour qu'ils puissent expliquer un peu quel est le process. Le defront, souvent, il ne sait pas trop euh, quelles API vous allez taper, qu'est-ce qui va se passer, les redirections... Et finalement, euh, ben, il faut avoir ce dialogue, il faut arriver à trouver euh, comment on va prévenir l'utilisateur, comment on va lui expliquer si on change le process, si on change le système bancaire. Ben, il faudra peut-être adapter, il faudra prévenir. Et euh, ça, c'est important parce que sinon, l'utilisateur, il peut se sentir donc piégé dans un processus, il est, il est perdu. Des fois, il n'y a pas la même interface. En plus, ça peut être assez compliqué. Alors, Élie, on a vu quand même une ribambelle de règles. Euh, oui. Qu'en retenir Oui. Alors. Euh, bon, vous avez vu, on vous a pris quelques exemples hein, de règles, euh, avec à chaque fois une argumentation. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. À chaque fois, pour chaque règle, en fait, on se retrouve à imaginer ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Euh, C'est-à-dire la, la diversité de, des personnes qui sont euh, de l'autre côté. Euh, attends, attends deux secondes. Je vais trop vite. Si tu permets. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de de se retrouver à penser à l'utilisateur, c'est pas tant la règle qui est importante, c'est d'être capable de se dire, voilà, si je fais ça, ça va avoir tel impact. Euh, L'une des clés, effectivement, excuse-moi Martin, voilà, euh, c'est de se dire, et si on s'appuyait sur l'expérience euh, C'est pas une spécificité du web. Si vous voulez, euh, si on utilise des checklists dans le domaine de l'aviation, de l'aéronautique ou euh, dans le domaine de la chirurgie, euh, par exemple, parce que j'ai lu cette année un livre qui s'appelle « The Checklist Manifesto », je vous le conseille, euh, « Le Manifeste de la Checklist » par un chirurgien américain, euh, et, et, et qui montre qu'en euh, en fait, on peut consolider effectivement beaucoup d'expérience dans une checklist. Et là, en fait, on, les problèmes utilisateurs dont on parle, ils sont déjà répertoriés. Dès que vous commencez un site web, vous avez déjà ça avec vous. C'est pas la peine <coughs> Euh, l'approche UX va vous dire, on va essayer de découvrir un peu ce qui se passe sur l'utilisateur, on va interroger les utilisateurs. Mais vous ne pourrez jamais utiliser, euh, interroger tous les utilisateurs. Donc, on a déjà des problèmes répertoriés. Il y en a évidemment beaucoup qui sont répertoriés, qui concernent surtout le front, mais il y en a beaucoup qui ont un impact, ou plutôt, qui, où vous avez une part de euh, responsabilité, ou en tout cas un rôle à jouer là-dedans. Donc, il y a de l'expérience, ça fait 30 ans ou 25 ans qu'on fait du web, il y a des choses qu'on sait et qui sont vendues avec tous les projets. Alors je reviens un peu à ce qui s'est passé sur la, ces questions. J'avais parlé sur Twitter de ces questions de nommage de fichiers en disant effectivement que les dev-back avaient un rôle majeur sur euh, « bah, on vous dit de faire une attestation, vous mettez attestation.pdf euh, ». Et il y avait des gens qui me disaient « écoute, euh, moi euh, en tant que dev-back, si euh, le product owner ou si l'équipe m'a pas dit euh, la spec, bah moi, je vais faire attestation.pdf et puis voilà, euh, ils ont qu'à me donner des specs. C'est une approche, nous, on va vous pousser un peu à aller dans une autre direction en disant, bah c'est peut-être l'occasion de dire, puisque vous connaissez ces règles-là, et vous dites, euh, ça peut être l'occasion d'aller voir le product owner et de lui dire, dis donc, euh, tu es au courant qu'il y a des utilisateurs de l'autre côté, en plus c'est ton boulot, euh, ça serait bien que tu penses à ça et est-ce que tu aurais des specs à me donner euh, sur le nom du fichier, sinon je vais mettre un truc, mais ça ne va pas être top. Donc, c'est comme la personne qui découvre un objet sur une piste. Hein. cest euh, Ah non, moi, je ne suis pas chargé du nettoyage des pistes. Euh, » Donc, vous voyez le truc. Euh, alors, voilà, on n'est pas en train de parler de crash, et la signification des checklists dans l'aviation, ce n'est pas la même chose que... Voilà. Bah, ceci dit, euh, même si un crash en prod, c'est moins grave qu'un crash d'avion, euh, faites-y attention. Hein, Il y a de plus en plus de problèmes assez embêtants euh, dans notre secteur, euh, des trucs où les gens sont fatigués d'avoir des problèmes aussi. On... Voilà. Euh, ce n'est pas... Pas forcément, voilà. Donc euh, la question, c'est comment on prend euh, cette responsabilité On se dit, voilà, j'ai un rôle sur l'utilisateur, et finalement, bah, euh, en plus, c'est des choses qui vont, qu vont faire que vous allez être d'autant plus apprécié dans les équipes, parce que vous amenez une vraie valeur en disant, ouais, ouais, vous défendez l'utilisateur. Ouais. Ouais, et alors justement, il euh, y a un truc qui est vachement intéressant, c'est de se dire, bon, c'est assez facile de se diviser sur un boulot, de, de se faire. Euh, de se dire, voilà, c'est la faute des autres, euh, ils comprennent pas, ils, quand je leur dis un truc, ils comprennent rien, euh, ça fait super longtemps que je leur explique qu'il faudrait faire ça, mais ils veulent pas le faire, euh, bon, on peut facilement trouver ce genre de truc. Je suppose que ça doit vous arriver de temps en temps, des fois, c est, c est, ça agace, quoi. Là, on est un peu dans l'optique contraire, en disant, bon, OK, qu'est-ce qui nous rassemble euh, Sur quoi on est d'accord Est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, sur ça, euh, cette histoire de nommage de fichiers, cette histoire de robot TXT, cette histoire de machin Et donc, là, on est sur des problèmes communs, qui portent sur de la technique, ou sur de l'ergo ou sur du référencement, ou sur de l'accessibilité, ou sur des données personnelles, peu importe, on va essayer de s'occuper des risques des autres, des autres membres de l'équipe. C'est-à-dire que je viens et je comprends ce qui... Voilà, peut-être que vous avez des product owners qui font des, qui font des insomnies. Ben, vous êtes là pour dire euh, « Ouais, ben, je vais t'aider comme je peux ». Inversement, vous appréciez aussi d'avoir des gens qui sont en soutien, qui comprennent que quand il faut... Euh, des fois, il faut un certain temps pour faire des choses. Euh, voilà. Donc, en fait, on, on s'en sert comme aussi déclencheur d'empathie vers les membres de vos équipes. Voilà, parce que de l'empathie, il faut en avoir, euh, parce que sinon, on se retrouve dans des situations comme ça. Voilà. Hop Ça, erreur 500, démerde toi avec l'utilisateur, euh, t'en fais ce que tu veux. Moi, tu m'as envoyé les mauvais paramètres... Euh. Donc non, ça, c'est pas, pas possible. Effectivement, on est obligé de travailler ensemble, on est obligé de se, se poser des, des, des, des questions. On est obligé de, de dialoguer ensemble. Et pour dialoguer ensemble, on a besoin de quoi, Élie Oui, alors, je reviens encore à ce, cette question de « Checklist », en fait, et, et, et le livre dont je vous parlais de « Checklist Manifesto ». Ils ont regardé dans le domaine de la chirurgie, ils ont réussi à prouver, à travers une, expéri une expérimentation dans une dizaine d'hôpitaux dans le monde entier, que des checklists réussissaient à réduire massivement le nombre de morts et d'accidents opératoires. Une simple checklist hein, qu'ils ont élaborée pour l'OMS et qu'ils ont testée dans des pays, dans des hôpitaux en Angleterre, dans des endroits où il y a énormément de moyens, mais aussi en Tanzanie, dans des endroits qui sont à 40 km de piste, très très complexes, et en fait, ils sont arrivés au même résultat. Les checklists, ça marche. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous aimez les checklists dans l'aviation, vous aimez l'assurance qualité dans l'automobile et la santé, vous aimez beaucoup, et il n'y a pas de raison que vous ne l'aimiez pas dans le web. Euh, parce que vous commencez à sentir les risques. Et finalement, quand on parle de ces questions de checklist dans le domaine de la santé, ils se sont rendus compte que la clé de l'usage de ces checklists, ce n'était pas le fait de tout faire bien. Et vraiment, j'aimerais bien que vous partiez de cette conférence en vous disant « Finalement, une checklist ça ne sert pas à tout faire bien. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'en servir comme un outil de culture, de partage de culture et de vocabulaire commun. Alors moi, j'ai arrêté de me servir de la checklist, comme vous dit, je m'en sers plus que pour de l'acculturation euh, et de la formation, c'est tout. Euh, garantir que les personnes parlent le même langage. C'est vraiment ça. Alors, effectivement, tu parles d'une culture et d'un vocabulaire commun. Moi, je trouve surtout que, dans toute la chaîne de production du web, euh, on a finalement... Euh, un objectif commun. Cet objectif commun, c'est toujours l'utilisateur. Euh, L'idée, ça va être de le, de le faire rentrer dans un process... Euh on a euh, finalement, 20, il y a 20 ans, on pouvait faire son site web tout seul, on faisait du front, du back, il n'y avait pas trop de séparation d'ailleurs, c'était pas très clair. Et puis petit à petit, ça s'est spécialisé. Aujourd'hui, dans les équipes, on a des UX designers, on a des dev front, on a des intégrateurs, on a des designers, on a des, des dev back, on a des ops. Il y a, il y a un peu tout ce monde-là. Euh, et il faut réapprendre à communiquer. Euh, quand on était tout seul, c'était facile de savoir où on allait. Aujourd'hui, il y a tellement de métiers, on ne peut pas juste se dire eh, « Moi, je fais mon petit boulot, ma petite API, et les autres, ben, ils prendront ce que je leur laisse. Euh, » Non, on va dialoguer avec tous ces gens-là, et on va leur dire « Tiens, ton message d'erreur, qu'est-ce que je pourrais mettre ?»« euh, Tiens, quand on va livrer en prod, on va le faire de cette manière-là. » C'est ce un peu la démarche DevOps. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un côté... On essaye de, de, se, de se réapproprier de, de la, la manière, de, la, la manière de, de, de parler, et là, dans notre cas, ben, on va vouloir remettre l'utilisateur au centre de la démarche parce que finalement tous on veut que l'utilisateur euh, il puisse se sentir bien sur notre site il puisse faire ce qu'il est venu faire okay. c'est pour ça qu'on travaille alors euh, pour finir cette conférence pour ceux qui l'ont pas vu hier on vous euh, signale que bientôt vous aurez en replay euh, sur vos écrans euh, la conférence d'hier qu'ont fait Amélie de France et Anne-Laure de Boissieu qui touche euh, aux sujets qui sont très proches, la question de SEO et accessibilité. Euh, et euh, voilà, donc je pense que tout sera en replay, la nôtre aussi. Sur la, ouais. euh, sur la chaîne YouTube de la FUP. Voilà, et euh bah je crois qu'on a, on a fini. Euh, on va peut-être avoir le temps de prendre une ou deux questions. Euh, tu peux Alors, changer de slide Juste avant les questions, un petit, euh, un petit point quand même pour finir. Euh, cette checklist, euh, elle a une certification. Euh, je l'ai passée récemment. Euh, pourquoi Parce que finalement, euh, j'avais plein de sous sur mon compte professionnel de formation. Et je ne m'en servais pas. Et en fait, euh, c'est éligible. Donc euh, tant qu'à faire, euh, vous pouvez facilement... Euh, euh, de travailler cette certification et, euh, et finalement, vous rapprocher de, des utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à le faire. Euh, C'est très simple. Merci, sympa. Euh, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci Martin et Elie. On, on a quatre minutes, donc on a ah, largement okay. le temps de prendre au moins, je pense, deux questions. Allez. Euh... Est-ce qu'il y a des questions Merci Martin et Lee. là, coucou moi j'ai une petite question de savoir si dans la, la checklist des 240 règles vous avez déjà eu des retours de gens qui les ont implémentées pas directement dans les projets mais dans des frameworks open source, que ce soit du front, du back n'importe quoi, ou du CSS même euh, et que du coup ces règles là sont implicitement répandues à travers ces frameworks là et qu'on n'a même plus vraiment besoin d'y penser à leur implémentation Alors j'y vais Martin Vas-y vas-y, ah, peut-être. Euh, le, on, on a eu surtout ça, on n'a pas encore eu ça sur des frameworks. En revanche, on l'a eu sur plusieurs CMS. Euh, donc, euh, ce qui se passe, c'est que dans les dernières années, en fait, progressivement, les CMS ont commencé à embarquer des systèmes d'extension de thèmes. Donc, il se joue beaucoup de choses sur les extensions et les thèmes. Et progressivement, en fait, les corps de CMS embarquent un certain nombre de règles. Donc, euh, euh, progressivement, on a de plus en plus de règles qui sont intégrées de manière native. Ça se fait de manière plus ou moins organisée, là aussi. Euh, ça s'améliore. Beaucoup de règles qu'on avait à gérer il y a encore dix ans, là maintenant, sont intégrées nativement quand vous faites une installation fraîche de CMS. Pour les frameworks, je n'ai pas encore de retour. Euh, je pas encore de vrais retours. Bon, de toute façon, il restera toujours des règles à implémenter puisqu'il y en a qui ne seront pas du ressort du CMS. Beaucoup de règles sur les contenus. Hein. Les, les, les gens qui vous achètent les sites, les gens qui vous achètent les développements s'en rendent pas compte, mais la qualité, ce n'est pas seulement vous, c'est vous et les contenus et les services. On parle toujours. Euh, vous n'allez pas, euh, même en repeignant un âne, ça va rester un âne. Hein. Euh, C'est quoi cette analogie en bois Je l'avais amené pour son humour, mais je ne sais pas si... si je ne sais pas. Une question Merci beaucoup. Euh, moi, je me demandais si dans vos travaux sur les règles, etc., euh, vous avez trouvé alors, des, des solutions, des réflexions pour euh, résoudre les problématiques qui ne sont pas euh, dans, dans notre contexte de développeur d'application, mais plus sur le chemin euh, lié à l'information, d'éviter d'avoir un client euh, qui nous appelle en nous disant ⁇ Ouais, le Connect with Facebook, euh, ça ne marche plus euh, ⁇ T'as encore euh, déployé en prod un truc euh, qui ne marche pas. Euh, ouais, mais en fait, c'est Facebook. Et euh, ou alors le Wi-Fi, ou alors euh, le provider, un incendie à Strasbourg, etc. Euh... <rires> comment est-ce qu'on peut accompagner l'utilisateur pour qu'il soit plus conscient de euh, bah, toute cette chaîne de choses qui peuvent casser bah, De toute façon, il va falloir, euh, dans tous les cas, euh, prévoir un fallback pour toute, pour toute action qui donnerait une 500 et où on ne sait pas où est le problème. De toute façon, c'est compliqué. Peut-être, euh, enfin, si l'API ne répond pas, s'il y a un time-out, c'est compliqué de savoir ce qui se passe. Mais l'utilisateur, à la rigueur, a, a, au final, il n'a pas besoin de savoir. L'utilisateur, il a besoin de savoir qu'il y a un incident. Est-ce que c'est important de lui dire que l'incident, il vient de l'hébergeur, il vient de Facebook C'est important déjà que l'utilisateur sache qu'il y a un problème, qu'on fait tout ce qu'il faut pour et que euh, ça va revenir. On a des règles qui concernent ça. Euh, par exemple, dans mes formations, j'en parle très souvent. Lorsque, par exemple, vous envoyez une, une erreur 404 personnalisée, le, en réalité, vous pourriez penser que c'est pour dire à l'utilisateur qu'il y a une erreur 404. En réalité, ce qui se passe chez l'utilisateur, c'est que le premier truc qu'il va avoir s'il n'y a pas d'erreur 404 personnalisée, il va tout de suite penser à son Wi-Fi. Il va tout de suite penser au fait que sa connexion est tombée. En réalité, quand vous envoyez une erreur 404 personnalisée, qui est une de nos règles, avec aussi la 403 personnalisée, euh, euh, on n'a pas la 500 parce qu'on ne peut pas la tester. On aimerait avoir un truc pour tester les 500 à chaque coup, mais on n'a pas. Euh, faire tomber les serveurs, quoi. Euh, et en fait, on peut euh, quand même donner aux utilisateurs des informations. Sur, euh, pour ce qui concerne l'utilisation de Facebook, on a une règle qui dit qu'on euh, n'utilise pas exclusivement les systèmes d'identification. Je ne les connais pas par cœur, c'est horrible. Il euh, n'y a pas besoin. On n'utilise pas les systèmes d'identification tiers, par exemple. de ne pas obliger un utilisateur à utiliser un, un, un single sign-on de, de Google ou de Facebook ou autre. Euh, à voilà. De toute façon, si vous voulez perdre 30% de vos utilisateurs, euh, ouais. mettez que Facebook et vous aurez plein de gens qui ne viendront pas sur votre site parce qu'ils n'ont pas de compte et qui ne vont pas créer un compte Facebook juste pour aller chez vous. Donc c'est une réponse indirecte, mais oui, on a beaucoup de cas. De toute façon, systématiquement, en face de chaque règle, et c'est plus important que la règle, c'est des contextes utilisateurs. Avec des gens qui ne sont pas identifiés. Donc, comment vous déclenchez de l'empathie pour ces gens-là qui sont là C'est le mot, empathie. On est là pour l'utilisateur. On va... On va essayer finalement de, voilà, de, de se mettre à sa place et, euh, et de répondre, même en tant que dev-back, euh, à son bonheur. Merci bien. On n'a plus le temps d'autres questions. Si vous en avez d'autres, peut-être que vous avez encore quelques minutes de disponibilité à côté dans, dans la salle de pause. Encore merci, euh... Martin, Elie. Let's see.